Partons à la découverte de dégâts de l'Albinière. Cette vidéo est complémentaire à une vidéo créée par la chaîne Voyager avec VEG, donc allez voir cette vidéo en premier pour avoir le meilleur contexte. Dans sa vidéo, VEG nous parle d'un petit sentier dans le parc algatois. Il est plus grand qu'on puisse penser. Le sentier mène vers un ancien restaurant de la municipalité, le restaurant Oasis, qui n'est plus en opération depuis 2018 ou 2019. Car il a été acheté, mais le nouveau propriétaire n'a rien fait avec. Malheureusement, le seul autre restaurant qui restait, le fin de la fin, a été fermé en septembre 2022. Euh, il y a des discussions en ce moment pour faire revenir ce dernier d'une certaine façon, mais il n'y a rien de concret pour le moment. Le village contenait aussi une épicerie, mais elle a fermé en 2008-2009 car il y avait de moins en moins de personnes qui la fréquentaient et la récession de 2008 a eu un certain effet sur l'épicerie également. Elle a été remplacée par un nouveau bâtiment qui contient la pharmacie et la clinique médicale qui, eux, sont toujours en opération. La pharmacie et la clinique médicale occupaient un autre bâtiment précédemment, mais il était devenu trop petit pour les ambitions de ses services médicaux. Maintenant, l'ancien bâtiment de ces services est utilisé comme local pour l'organisme d'âge d'or et le cercle des fermières. Le village contenait beaucoup de postes à gaz dans le passé, mais ils ont tous fermé, sauf un, qui a été aménagé dans les années 2000 en même temps qu'un nouveau secteur du village. Ce poste à gaz a à la fois de coop, de à mer et de dépanneurs. La partie dépanneurs a été achetée d'un ancien poste à gaz qui n'avait que ce dépanneur qui restait. Cet ancien dépanneur est devenu une entreprise de brocante. Lorsque le village s'est agrandi en supercédure durant les années 2000, plusieurs commerces, surtout des garages, se sont ajoutés. Malheureusement, un de ces garages a dû cesser de ses activités puisque le propriétaire est parti à la retraite. Il y a des rumeurs qui disent que la municipalité prévoit aménager une nouvelle salle de pompiers à cet endroit, mais rien n'a encore été confirmé. L'autre garage qui reste s'appelle garage marc Cependant, ce gage est beaucoup moins fréquenté qu'auparavant. Le seul autre garage qui existe est le gage jugé, qui est plus au centre du village. La municipalité contient également quelques industries l'usine de couture, un entrepôt à voitures, l'usine de transport d'énergie et l'ébénisterie d'Ivraël. Il y a également d'autres industries un peu méconnues. L'entrepôt à voiture remplace l'ancienne usine de meubles, les meubles doux. L'usine Transmag Energy remplace également une autre usine, celle de Alutrec, qui a déménagé ses opérations à l'origination en 2016. Malgré le manque de restaurants et d'épiceries, la municipalité possède tout de même de nombreux services essentiels un bureau de poste, une mairie, une école primaire, une salle de pompiers, une bibliothèque, une salle municipale et une caisse de jardins. De nouveaux développements sont aussi en cours dans le village un nouveau développement résidentiel qui en est à sa deuxième phase et un nouveau développement industriel qui semble complet malgré qu'il y a très peu qui a été conçu sur les terres industriels pour le moment. L'élément qui attire le plus les gens vers la municipalité sont les activités offertes. En hiver comme en été, il y a des événements tout au long de l'année. Les plus gros événements sont le festival d'automne, le program fest et le snow relief. Le premier événement de Snow Rodeo a eu lieu cette année et ça a été un très grand succès. Alors il est certain que ça va revenir et être amélioré. Comme mentionné dans la vidéo de VEG, cette agate contient plusieurs attraits toussés. Un, un attrait je n'a pas mentionné est la ferme pédagogique Marichelle. Malgré que l'attrait est moins populaire maintenant, l'attrait a déjà été assez populaire pour se un, un petit reportage à Salut Bonjour. Alors, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de vivre et avoir à 500 à de la lumière qu'on puisse le penser initialement. Si vous êtes curieux, pourquoi pas venir faire un petit tour? Merci de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo.